L'émergence d'une question kurde spécifique à la fin de la première guerre mondiale est à inscrire dans le processus chaotique de la formation des États-nations dans le Proche et Moyen-Orient. Si en Europe, la formation des États-nations s'est faite sur l'impulsion du développement d'un capitalisme intérieur, rendu possible par la succession bien définie des modes de production antérieurs, dans les Balkans et le Moyen-Orient, cette formation s'est faite selon un développement capitaliste venant d'ailleurs avec les rivalités intercapitalistes qui en ont découlé. À la suite du démembrement de l'Empire ottoman, dont les puissances victorieuses, Grande-Bretagne et France, se partagent les dépouilles, il y a la création de l'Irak et de la Syrie que britanniques et français mettent sous mandat. Et d'autre part, celle de la Turquie avec l'ascension du mouvement nationaliste de Mustafa Kemal Atatürk. Une première période du mouvement kurde, sous la domination de la bourgeoisie terrienne, se caractérise par une série de violentes secousses. De 1919 à 1930, les soulèvements se multiplient. Confédération tribale de Chikak, Sheikh Mahmoud Barznadji s'autoproclamant roi du Kurdistan, puis la famille Barzani prendront la tête du mouvement. En Turquie, on enregistre 18 soulèvements en moins de 15 ans. Les Kurdes syriens participeront à la plupart de ces mouvements. L'événement le plus important de cette période, c'est la proclamation le 22 juillet 1946 d'une république indépendante en Iran, dans le sillage de l'occupation par l'URSS d'une partie du pays. Ces soulèvements sont écrasés dans la férocité par les nouvelles bourgeoisies nationales de Turquie, Syrie, Iran et Irak. Après l'ère du silence de 1948 à 1958, c'est un nouveau nationalisme qui voit le jour. De nombreux jeunes venant de milieux pauvres peuvent alors entreprendre des études universitaires permises par le développement capitaliste dans cette région. Ce sera cette petite bourgeoisie instruite formée en Turquie occidentale à Istanbul et Ankara qui va réactiver le nationalisme kurde à partir du premier coup d'état en Turquie 1960, donnant au mouvement un caractère plus nettement national populaire ce sont les années d'ingouvernementabilité, qui voient la succession de gouvernements incapables de reprendre en main les rênes de la situation jusqu'au nouveau coup d'état militaire de 1980. Dans cette période, les organisations illégales kurdes se multiplient, leur composition sociale est presque la même que celle de la période précédente. Étudiants et professions libérales, l'âge moyen est plus bas et l'appartenance politique vire au marxisme-léninisme, à l'époque très en vogue parmi les intellectuels européens. Naissent alors des formations comme le PSTK, Parti Socialiste du Kurdistan Turc, qui a pour projet un Kurdistan autonome dans le cadre d'un socialisme turc, et le PKK, Parti des travailleurs kurdes séparatistes. Initialement, le PKK ne regroupe qu'une poignée de jeunes étudiants imprégnés d'un marxisme vague et surtout réunis autour de la personnalité de Abdullah Öcalan, de la génération de 1949. Le caractère de classe revendiqué dans le nom de l'organisation existe uniquement sur le plan verbal et n'est guère qu'un vœu pieux. Le parti existant officiellement en 1978 affirme viser la libération du Kurdistan contre l'impérialisme et les féodaux kurdes appartenant à la bourgeoisie terrienne qui sont désignés comme « la principale cause sociale empêchant le développement national kurde ». Le PKK reprend donc les thèmes d'organisation de type marxiste-léniniste, guévariste et tiers etc., alors qu'ils sont déjà dans la courbe descendante. À partir de 1978, l'organisation est suffisamment forte pour se lancer dans la guerre révolutionnaire contre les féodaux. Dans cette phase, ces actions consistent principalement en homicides tentés ou réussis, de chefs de tribus, tout en n'excluant pas la participation aux élections municipales. Le 15 août 1984, le PKK, après sa réorganisation, relance la lutte armée en attaquant deux postes militaires turcs, 19... Ça, Ça va changer 78... la base sociale de l'organisation. La guérilla du PKK attire rapidement l'attention des jeunes Kurdes, qui vont bientôt gonfler ses rangs. Ils recrutent massivement dans les campagnes, mais aussi dans les cités kurdes, entre jeunes et ouvriers des grandes cités turques et dans certains pays européens, en Syrie et en Libye. Le PKK acquiert un caractère principalement rural. En 1991, le mouvement s'est désormais implanté dans la quasi-totalité des villes kurdes et dans beaucoup de villes turques Ankara, Istanbul, Adana, Izmir, Denizli. Dans cette période, parallèlement aux manifestations de rue, se développe une vraie diaspora kurde dans toute l'Europe, dont la France, l'Allemagne et la Suède sont les principaux pays d'accueil. Dans les années 1990, malgré la répression en Turquie et l'exacerbation du conflit infranational entre le PKK et les Kurdes irakiens du PDK, la guérilla se développe au-delà des prévisions les plus raisonnables, sur la base de la revendication d'un état kurde indépendant. En 1995, on crée un parlement kurde en exil, dont le siège est en Europe, et si l'objectif de mettre en place un gouvernement local ne se réalise pas, le PKK parvient malgré tout à remplir une série de fonctions étatiques, de taxation et d'administration de la justice. Mais à la fin des années 90, le PKK subit la touche froide de la capture d'Ocalan. À partir de cet événement, la période comprise en 1999 et 2005 est relativement calme, jusqu'à la reprise des affrontements entre l'armée turque et le PKK, ininterrompus depuis. En Syrie, l'expulsion de Kalan, voulue par Hafez el-Assad, marque la fin de l'idylle kurdo-syrienne. À partir de ce moment, le mécontentement et la volonté de démocratisation, mais aussi les sympathies pro-américaines des Kurdes syriens se manifestent à plusieurs reprises jusqu'aux manifestations de 2011 et à l'éclatement de la guerre civile. En Irak, les jours glorieux de la guérilla autonomiste du PDK de Mustafa Barzani sont plus que jamais lointains. La guerre du Golfe a radicalement changé la configuration de la question kurde elle a abouti à la création d'une zone de protection dans laquelle les Kurdes irakiens ont pu édifier des institutions qu'ils gèrent eux-mêmes. Enfin, la guerre d'Irak de 2003 qui a renversé Saddam Hussein et recomposé l'Irak et l'espace régional a confirmé les Kurdes d'Irak dans leur rôle d'alliés stratégiques des États-Unis. comprendre la question kurde sans prendre en considération la structure de l'économie monde et sa dynamique mondiale d'accumulation capitaliste. divisée entre un centre et une périphérie mondiale, et par les rapports rigides investis nationalement entre l'un et l'autre, cette structure assignait au centre la charge d'entraîner l'accumulation par un développement industriel intensif, et à la périphérie, le rôle subordonné de fournir des matières premières à bas coût. Le bloc socialiste avec tous ses conflits internes, URSS, VS Chine, etc., était une zone d'accumulation fermée, exclue du marché mondial, et servait de pôle d'attraction à toutes les tentatives de déconnexion de la part des périphéries tentant d'échapper au rôle que le centre leur avait assigné. Cette diversifications au niveau des formations sociales ne prenaient de sens, comme il advient à chaque époque du mode de production capitaliste que dans les rapports réciproques à l'intérieur de la division internationale du travail, l'économie-monde, dont la complexe cohérence n'évite en rien la possibilité de conflits internes. Le régime en place au Rojava annonce une volonté de défendre une forme d'organisation de la société respectueuse de l'égalité homme-femme et de la diversité linguistique et une société fraternelle, démocratique, écologique et émancipatrice, pour tous, sans distinction de genre, d'ethnie ou de confession. Ocalan s'inspire de l'écologie sociale de Murray Bookchin, penseur libertaire, et développe ce qu'il nomme un « confédéralisme démocratique ». Le tournant libertaire pris au sein du PKK, c'est-à-dire l'abandon de la perspective d'un État kurde indépendant, répond à trois ordres d'exigence. 1. La reconnaissance d'un état de fait, l'obsolescence des nationalismes d'en bas. 2. L'issue négative de la stratégie de la guérilla, symbolisée par l'arrestation d'Okalan Nairobi en 1999. 3. Les transformations sociales advenues dans le Kurdistan historique ces 25 dernières années. En ce qui concerne l'obsolescence des nationalismes d'en bas. La crise des années 1970, commençant avec le choc pétrolier, la fin du bloc socialiste et la décomposition du tiers-monde en naufragés, quart et cinquième monde, et rescapés les pays émergents, Brésil, Chine, Inde, Turquie, etc., apparaît comme une nouvelle configuration qui, loin d'empêcher ou d'atténuer la polarisation centre-périphérie, la rend néanmoins plus complexe, en la dénationalisant une structure diversifiée et hiérarchisée par zones s'impose. Au sommet, les hypercentres capitalistes liés à la finance et au high-tech. Au milieu, une zone intermédiaire répartie entre logistique et distribution commerciale d'un côté, activités d'assemblage et outsourcing de l'autre. En bas, la zone de crise et les poubelles sociales animées par toute une économie informelle. Cette tripartition se reproduit de manière fractale à tous les niveaux du monde, jusqu'au quartier des villes. Aujourd'hui, le grand capital s'installe au-dessus de l'état national, à l'égard duquel il tend à entretenir une relation instrumentale et conflictuelle à la fois. Elle est instrumentale quand il cherche à le plier à ses propres intérêts, soit par l'action directe des lobbies, soit par la discipline des marchés. Elle est conflictuelle quand la dislocation de ses intérêts sur un espace mondial provoque dans les économies des nations, surtout celles à capitalisme avancé des difficultés économiques mettant en crise la fonction de capitaliste collectif national assumée dans le passé par les États. Le déclin des modèles traditionnels de la guérilla marxiste-léniniste ou tiers-mondiste explique en partie que le PKK chercha à se lier au mouvement alter-mondialiste. Le mouvement des mouvements, le peuple de Seattle fournir à Okalan et ses camarades tout le matériel nécessaire pour réaliser le renouvellement théorique et organisationnel imposé par la situation, principalement en ce qui concerne l'articulation d'une perspective qui était, et reste, la libération nationale, avec le renoncement à l'obtention d'un État kurde indépendant. Dans sa nouvelle source d'inspiration théorique, le PKK déploie une efficacité rhétorique qui met au premier plan le changement à réaliser ici et maintenant la revendication de l'éthique, la critique des hiérarchies, l'éloge de l'horizontalité, un éclectisme théorique, écologie, féminisme, etc., qui renonce aux synthèses unitaires, sentant trop le marxisme, ainsi qu'une insistance sur l'autogouvernement et l'autonomie. La contestation kurde, après ces 25 dernières années, se déploie désormais dans un espace largement urbanisé. Le paysage rural auquel les Kurdes étaient étroitement associés, tant dans leur réalité quotidienne que dans celui de l'imaginaire des orientalistes, a pratiquement disparu. Dans le Kurdistan d'Irak, où les villages Kurdes ont été détruits dans le cours des années 1980 par le régime de Saddam Hussein, les trois quarts de la population vivent dans les trois grandes villes la capitale Erbil, Djok et Souleymanie. En Syrie, le noyau central des politiciens kurdes s'est toujours battu dans les villes, et aujourd'hui plus qu'hier, ce sont l'intelligentsia et la jeunesse qui occupent la scène. l'expérience révolutionnaire du Rojava est souvent présentée comme devant-faire face à l'hostilité générale et aux menaces des armées impérialistes et fascistes de la région, sinon de la planète. Mais dans les milieux d'extrême-gauche occidentaux, qui font preuve d'un fervent et nécessaire soutien, même les derniers admirateurs de l'utopie libertaire du Rojava doivent reconnaître l'aspect étatique de cette expérience, ces institutions proto-étatiques, le poids du PYD, le service militaire obligatoire, le culte du chef, le respect de la propriété privée, l'imposition d'une monnaie, etc. Ils gardent malgré tout l'espoir qu'avec le temps, la situation puisse évoluer positivement. En attendant, on parle beaucoup de ces communes que le PYD met en place dans les villages et les quartiers pourtant, loin des conseils ouvriers, elles sont surtout des conseils de quartier au pouvoir limité, consultatif et au rôle de médiateur judiciaire de première instance. Le reste du fonctionnement politique et administratif semble-t-il très bureaucratique, et est lui calqué sur les institutions démocratiques occidentales, ce qui, il est vrai, est une nouveauté en Syrie. La guerre est une catastrophe, en premier lieu pour les prolétaires qui la subissent et la font, la guerre civile y ajoutant ses atrocités. Était-il nécessaire de le préciser Que le maniement des armes en tant qu'activité séparée étouffe toute expression de la lutte des classes Mais que cela n'empêche pas les prolétaires d'être particulièrement actifs Ces situations sont toujours plus confortables à critiquer de son fauteuil. Dans ce chaos, et en particulier dans la guerre civile syrienne, il y a une chose à voir et qui crève les yeux tant elle est partout, c'est justement tout ce que la révolution n'est pas, que ce soit en matière d'auto-organisation, de survie, d'activité militaires, d'alternatives, d'utopie, proto-étatique, etc. Il n'y a pas de modèle à y trouver, ni d'ailleurs de contre-modèle. La révolution ne sera, certes, pas un dîner de gala, loin de là, mais elle ne ressemblera pas à ces ignobles guerres civiles dont le capitalisme contemporain a le secret.